Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui sur le campus de Belfort où avec mon collègue Tony, on travaille sur les piles à combustible et les batteries. On va vous présenter des systèmes piles à combustible que nous développons au sein de la startup H26. Pour ma part, je vous présenterai des batteries, donc éléments majeurs qu'on retrouve aujourd'hui dans les voitures électriques et je vous parlerai notamment de leur vieillissement. On vous donne rendez-vous. Non, oui, on peut le savoir. Sur le campus de Belfort.